Vous publiez un livre qui est un livre de souvenirs et qui présente en même temps l'intérêt de rappeler aux gens avec quelle difficulté une femme à l'époque où vous étiez étudiante pouvait entamer une carrière et en particulier la carrière diplomatique.